Bonjour, nous allons voir comment utiliser le logiciel Record My Desktop qui permet de faire des captures vidéo, ce qui est très utile pour faire des tutoriels, donc à partir de Xubuntu. La première des choses, c'est qu'il va falloir un, un casque afin d'enregistrer sa voix si on souhaite faire quelque chose avec du son. Et sinon, nous allons dans Multimédia, Record My Desktop. Il y a plusieurs options avec des options avancées, mais tout simplement, on peut faire enregistrer sous, on tape le nom de la vidéo qui sera créée, et lorsque l'on veut commencer l'enregistrement, on clique sur enregistrer. Ici, nous voyons un carré noir, ce qui veut dire que l'enregistrement a déjà commencé. Au début, c'était un rond rouge. En cliquant dessus et en faisant arrêter, cela permet d'arrêter l'enregistrement.